Ce, ce webinaire Société Générale, euh, SGSS, CSDR, donc a pour objectif bah, de vous présenter euh, tous, les, tous les services qu'on va mettre en place dans le, cadre, euh, dans le cadre de CSDR et plus particulièrement dans le cadre du, du suivi des, des pénalités de, de la discipline de règlement livraison. Euh, je vais commencer du coup, par un, un tour de table rati, rapide pour vous présenter donc, les, les intervenants. Donc, on aura ce matin donc, Sylvie Bonduel qui, qui intervient pour la partie euh, Market Advisory, donc, euh, euh, pour les, tout ce qui est euh, veille de place. Pascal Bilbao. Pour tout ce qui est euh, relations euh, commerciales, et il vous fera un focus sur les aspects euh, paramétrage euh, pour, bah, pour la gestion de, de, de cette discipline de règlement livraison et du suivi des pénalités. Euh, nous accompagnons aussi Jean-Christophe Cunet pour toute la partie expertise sur le règlement livraison et donc moi-même Arnaud Richenbuch, donc en charge du, du projet euh, chez GSS pour la mise en place de cette discipline de, de règlement livraison. Euh, première chose que je voudrais vous partager en, en, en préambule, parce que euh, on, on considère que c'est important peut-être de, de remettre les choses en perspective par rapport à cette discipline de règlement livraison, c'est que euh, au niveau de, de SGSS, donc euh, là on, on est sur un drone qui maintenant est, est opérant depuis depuis on va dire la semaine dernière, donc on a une on a une bonne vue de, de, de ce qu'est la production et on avait donc déjà fait des études projectives euh, pour, pour voir ce que ça allait donner en termes de pénalité et on tombe on tombe sur, sur sur ce qu'on avait anticipé, c'est-à-dire que globalement pour AGSS, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on gère un volume de pénalités qui est de l'ordre de 700 pénalités par jour. Euh, ce qui veut dire que euh, dans ces 700 pénalités il euh, ben, y, y a des clients euh, qui euh, n'auront pas de pénalité tous les jours et, et on va dire tant mieux pour eux parce que bon après il faut comprendre que le mécanisme des pénalités c'est à la fois des pénalités ou des indemnités en cas de, de retard de, de règlement de livraison, mais ce que l'on constate c'est que bah, du fait que on, on gère globalement pour l'ensemble des clients de LGSS euh, environ 700, ni, 700 pénalités par jour, il y a des clients qui euh, n'auront pas de pénalité tous les jours voilà, ça c'était le, le premier message qu'on voulait vous, vous, vous passer, parce que je, je pense que là les, les, vous allez commencer aussi à utiliser les outils qu'on a mis à disposition et donc il est, il est probable qu en fait, que vous constatiez que vous n'ayez pas de pénalité tous les jours, et ce qui est euh, du coup euh, normal du fait du, du volume de pénalité. Autre message important qu'on qu voulait passer par rapport aux pénalités c'est que globalement ce qu'on constate sur euh, les, les comportements de pénalité c'est que euh, les, les, si on regarde les, les montants nets globaux euh, qui seront euh, en fin de mois on est quasiment euh, toujours positif, c'est à dire que euh, euh, le comportement qu'on constate sur les clients de GSS, c'est que les, les clients reçoivent plus qu'ils n'ont qu euh, à payer en termes de, de pénalité. Donc vous verrez, on, on va faire quelques focus là-dessus euh, durant, durant le webinar. Voilà. Euh, ça, c'était les premiers éléments que je voulais vous passer. Après, en termes d'ordre de, de, euh, du jour, je vais vous partager la présentation. Euh, donc, hop, je pense que ça doit être bon. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer côté oui, marketing bon. Oui, ok, bon. très bien. Euh... Hop. Donc, l'ordre du jour sera en deux temps. Le premier, premier temps, on va vous refaire un, un rappel rapide sur les dernières nouvelles réglementaires. Donc, je, là, je passerai la main à Sylvie. Et après, on vous décrira l'ensemble des fonctionnalités et services qui vont être mis en place pour le suivi des pénalités. Ah, je non, te laisse. On ne voit plus oui. ton écran. Ah, on ne voit plus mon écran. Voilà, c'est bon. Merci. OK. Donc, du coup, je laisse la main à Sylvie pour nous présenter les dernières nouvelles réglementaires. Merci à nous et bonjour à tous et à nouveau, bonne année à vous, à vous tous. Euh, il est clair que le sujet du moment, ce sont les, les pénalités. Alors, moi, je voudrais plutôt vous parler d'un autre pan de, des disciplines de dénouement que, que sont les, les rachats obligatoires et vous faire un petit update sur là où on en est sur le, le report de, de cette obligation. Euh, pour, pour, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans les dernières semaines et, et mois, il faut avoir en tête que CSDS, le, le texte de niveau 1, impose une date unique pour toutes les, les, les, les disciplines de dénouement. Donc, la première action qui, avait, qui devait être menée consistait à permettre, à, à modifier CSDR pour que CSDR accepte l'existence, la coexistence de, de deux dates. Euh, CSDR, c'est un texte de niveau 1, c'est très long de modifier un texte de niveau 1 et trop long par rapport en, en tout cas aux, aux contraintes qu'on qu avait par, sur, par rapport au dé, enfin pour le démarrage des, des disciplines. Et c'est pourquoi la Commission européenne a décidé d'utiliser un texte qui était dans les dernières étapes de, avant son adoption pour y inclure un, un petit article venant modifier CSDR. Le, le, le texte en, en question, c'est le texte sur le, le régime pilote et la DLT. Et, le, et sur ce texte-là, fin novembre, le, le 24 précisément, le, les trois institutions que sont le, la, la, la Commission, le, le Parlement et le Conseil se sont mis d'accord sur le, le, sur le texte, alors bien évidemment en priorité quand même sur le contenu de cette réglementation sur le régime pilote, mais aussi sur le petit article qui va venir modifier CSDR. Alors, où on en est maintenant On attend l'adoption officielle de ce texte sur la, la DLT et, euh, et sur le régime pilote et son entrée en, en vigueur. Bon, on pense qu'elle devrait intervenir en mars. Et donc, c'est en mars que sera rendue possible de, euh, la coexistence de ces deux dates dans CSDR. Et ce n'est donc qu'à partir de cette date et pas avant, que, que l'ESMA sera en capacité de proposer une date spécifique pour le, les rachats obligatoires. Et, et à nouveau, donc là, ce sera aux alentours, enfin, on pense que ce sera en mars, et, et à nouveau, on va démarrer un processus législatif, alors celui du, des textes de niveau 2, puisque l'ESMA devrait euh, faire envoyer, enfin proposer à la Commission européenne une révision d'un. Enfin, un, draft RTS qui modifierait le, le, le RTS existant. Et, et donc, cette, dans ce cas-là, on a d'abord l'adoption par la Commission européenne du, de la proposition de l'ESMA et derrière, trois mois, de, une période de trois mois de non-objection par le Parlement et le Conseil. Donc, grosso modo, ça nous amène à juin pour une nouvelle date, la nouvelle date officielle pour le, le, le lancement du rachat obligatoire. On a on ne sait pas encore quelle va être la, la proposition de l'ESMA. On s'attend à ce que le report soit d'au moins deux ans, on espère euh, trois ans. Mais le point important à avoir en tête, c'est qu'entre le 1er février 2022, qui est donc, euh, très, très, très, très bientôt, et quelque part euh, en juin de la même année, l'industrie va être dans une zone un peu grise où euh, on a une obligation qui, qui est là, mais euh, tout en sachant qu'elle ne va pas perdurer. Et, et, et donc, on ne devrait pas trop se, se coller à cette obligation. Et, et pour, pour atténuer un peu l'impact sur l'industrie, l'ESMA a donc euh, publié en, le 17 décembre dernier un courrier à l'intention des régulateurs locaux, les enjoignant, enfin leur recommandant de ne pas focaliser leurs leur travaux de supervision sur la bonne application, la, la conformité à l'obligation de déclencher un, un, un rachat obligatoire à partir du 1er février 2022. Et, et ce que l'on doit aussi euh, signaler, c'est vraiment important et, et, et à la limite on est, on, on est très content que, que, ce, que, que la France l'ait fait, euh, l'AMF a répondu positivement quasiment dans, dans la foulée de la, de, du courrier de l'ESMA. Donc l'AMF euh, suivra bien les recommandations de l'ESMA de ne pas aller euh, contrôler l'application des débaïnes. Euh, alors ça, c'est la partie CSDR actuelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre processus qui, qui suit son bonhomme de chemin, tranquillement, mais qui, qui existe, qui consiste, qui, enfin qui porte sur la révision de CSDR. CSDR, c'est finalement un vieux texte hein, puisqu'il date de 2014 et donc il a droit, euh, comme tous les autres, euh, en texte ancien, à son processus de révision. Ce processus a démarré en, en 2020. Euh, il y a eu des consultations par la Commission européenne. Il y a eu surtout un rapport publié en juillet 2021, rapport de la Commission, qui a recensé six sujets qui pourraient faire l'objet d'une modification dans, de, de CSDR. Et parmi ces sujets, euh, aux joie, on retrouve le, le, le, le, le, le rachat obligatoire. Donc, on espère qu'il sera revu euh, assez, dans, dans la, la nouvelle version de CSDR. Maintenant, on, on attend euh, la, la proposition de révision de, de texte par la Commission européenne. On, on l'espérait pour fin d'année dernière, dernière limite euh, début de cette année, et finalement, ce sera plutôt en avril. Donc, il va falloir patienter encore un peu avant de connaître le nouveau visage du, du, du buy-in version CSDR. Voilà, pour moi, c'était euh, tout ce que je pouvais vous donner comme information, et je, je laisse la, la parole à la partie pénalité. Merci beaucoup Sylvie. Euh, avant qu'on passe à la partie pénalité, peut-être aussi un rappel euh, d'usage, vous pouvez poser toutes vos questions là dans, dans, dans le chat et on y répondra à la fin de la session. Euh, si on n'a pas le temps euh, malheureusement de répondre à toutes les questions, on, on reviendra vers vous puisqu'on va loguer toutes ces questions-là euh, pour pouvoir vous, vous y répondre de manière ad hoc. Mais normalement, on a, on a un temps de, de réponse. Donc, Je vais passer maintenant à la, à la partie présentation euh, des pénalités et, et fonctionnalités qui vont être mises euh, en place. Euh, petit, petit rappel déjà en préambule aussi sur euh, qu qu'est-ce qu qui, qu qui nous attend là avec la, la gestion des pénalités. On, on a formalisé ça comme ça hein, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Euh, nous, on présente la gestion des pénalités au travers de deux process majeurs d'abord un process quotidien et un process mensuel. Le process quotidien qui vise à vous informer des pénalités et le process mensuel qui, qui vise à régler ces pénalités. Donc, sur le process quotidien hein, et, et autre chose qui qui est important et qu'on veut, qu veut rappeler, c'est que l'ensemble des, des fonctionnalités que l'on a mises en place au sein de HSS suivent les recommandations de la place et on s'appuie principalement sur deux documents majeurs qu'on vous invite à, à lire et à prendre connaissance, que sont le framework de l'EXDA et le Q&A de l'ESMA, dans lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations sur le contenu, les principes et notamment aussi tout ce qui est aspect calendrier. Tout ça pour dire qu'on a suivi, comme l'ensemble des acteurs de la place, les calendriers qui sont décrits dans les instances européennes et dans les institutions de place européennes. Si maintenant je focus au niveau des deux process, pour que voilà, tout le monde puisse s'approprier un petit peu quest -ce, qu ce qui va nous arriver, le process quotidien. Peut-être que, que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais donc le principe, c'est que quotidiennement, les pénalités vont être calculées par T2S ou par les ICSD qui ont leur propre moteur, donc Euroclear et Clearstream, et vont être communiquées euh, au, au CSD. Ensuite, les CSD communiquent ces pénalités aux participants, donc, dont SGSS. Hop là, pardon. SGSS, sur la base de ces pénalités collectées, va les enrichir avec les informations euh, nécessaires pour pouvoir identifier l'instruction de règlement livraison euh, de ses clients. Donc, vous concernant, et euh, du coup, avec ces informations, va vous envoyer ces pénalités, va vous communiquer ces pénalités. Donc nous, reçoit euh, schématiquement donc, une information de pénalité avec une référence de marché, que l'on va enrichir avec les données de vos instructions pour pouvoir vous donner plus d'informations et que vous puissiez vous-même traiter ces pénalités. Donc ça, c'est le principe quotidien. Et donc après, on va vous présenter bah, les différents moyens qui sont à votre disposition pour euh, la, la récupération et l'information de ces Pénalités. Et il y a un deuxième process qui, lui, est euh, mensuel, donc avec pareil en deux temps. Le premier temps, c'est le 14e jour ouvré du mois suivant, euh, qui est la notification euh, de, la, de la balance des, des pénalités. Donc, on reçoit euh, une information des pénalités avec le montant netté des pénalités. Et puis, le 17e jour ouvré du mois suivant, où là est opéré le paiement. Voilà. Euh, chose qu'on qu voulait aussi également partager avec vous, c'est que on, on a axé notre approche de la gestion de la discipline de règlement livraison autour de trois axes. Euh, un premier axe qui est euh, la prévention de ces pénalités et donc on va vous rappeler les choses qui sont déjà en place et les nouvelles choses qu'on envisage pour prévenir en fait ces pénalités, la gestion de ces pénalités et le monitoring de ces pénalités. Donc c'est autour de ces trois axes-là que l'on a construit l'ensemble des services que l'on va vous présenter aujourd'hui. Si je focus sur la partie euh, prévention, donc rappel en fait finalement d'un certain nombre de choses qui, qui sont déjà en place, bah c'est que euh, pareil, hein, il, faut, il faut avoir en tête que les pénalités ne sont ni plus ni moins que le, la résultante euh, de l'activité de règlement de livraison, qui si, si elle se passe correctement, il n'y a pas de pénalité, si elle se passe euh, entre guillemets mal, à ce moment-là, on, on va avoir des pénalités. Donc poursuivre euh, votre règlement livraison, il y a déjà aujourd'hui en place euh, les systèmes de remontée de statut via les MT148 et les outils qui vous permettent de suivre les évolutions de statut. La possibilité aussi de suivre euh, via des outils euh, tels que SG Market et alors, on on insiste là-dessus, puisque euh, finalement, tout ce qu'on a développé pour les pénalités euh, est exactement dans la lignée de ce qu'il y a sur le règlement livraison. Donc, c'est de dire que, par exemple, pour le règlement livraison, vous avez euh, dans SG Market, dans Custody Solutions, la possibilité de suivre votre activité de règlement livraison par des... Euh, des, le suivi de vos instructions dans des dashboards, la possibilité de faire des exports de vos instructions de règlement livraison et de souscrire à des reporting vous verrez que en fait, pour les pénalités on a fait exactement le même type de service donc vous allez avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre de suivre vos pénalités à travers des dashboards, de pouvoir exporter ces données de pénalités et de pouvoir souscrire à des reporting ad hoc euh, en mode push Et on va, on va préciser tout ça, euh, ce sera beaucoup plus concret dans les, dans les, dans les minutes qui suivent euh, une autre fonctionnalité déjà existante et qu'on rappelle dans le cadre de la, de la, de la mitigation euh, des, des pénalités, c'est la possibilité de faire des annulations euh, bilatérales. Et enfin, euh, ce qu'il ce qu faut aussi euh, avoir en tête, c'est que toute cette période là, euh, sur les deux dernières années euh, passées, sur la mise en place de cette pénalité, il y a un ensemble de process qui ont été revus euh, par RGSS et puis par l'ensemble des acteurs. Hein. Tout le monde a revu et a analysé en fait euh, ces, euh, ces, ces, ces sources de défauts de ce qu'on appelle les routes causes. Et pour ça, d'ailleurs, on a pu partager avec certains des clients et, et on peut également le faire à la demande, euh, des études projectives vous montrant comment étaient répartis vos fails et pour vous permettre de faire vos analyses pour comprendre euh, quels étaient les, vos risques de late matching ou de settlement fail et En parlait donc, on a continué à travailler sur la qualité des SSI et puis euh, tout ce qui est ce qu'on appelle client-to-end sur le, le formatage des instructions de règlement livraison pour s'assurer qu'il euh, bah, y ait le moins de distorsions possible et qu'on soit le, le, plus, le plus près possible entre la réception de l'instruction et l'envoi au marché. Euh, les nouveaux services qui vont être développés et qui ont été mis en place d'ailleurs depuis, depuis 4 octobre pour réduire ces risques de, de, de pénalités et notamment le montant des pénalités, c'est ce qu'on appelle l'activation du, du dénouement partiel. Euh, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, y a eu un changement, entre guillemets, de, de paradigme au niveau du marché qui, avant, le dénouement partiel était l'exception. Et maintenant, avec cette élément de discipline, la, la, la, la discipline de règlement de livraison, ça devient le, le setup par défaut. Donc, ce qui a été mis en place là au niveau de GSS, c'est que euh, à partir du 4 octobre, on a fait donc un certain nombre de communications l'année dernière et, et durant cet été pour euh, prévenir l'ensemble de nos clients que euh, par défaut, euh, à partir du 4 octobre, le, le dénouement partiel allait être activé. Et puis, il pouvait, vous pouviez tout, tout de même euh, décider de ne pas paramétrer tout de suite pour x ou y raisons, hein, peut-être parce que votre système n'est pas encore en mesure de gérer les dénouements partiels, mais vous pouvez euh, décider finalement de ne pas activer ce dénouement partiel par défaut et Pascal euh, Bilbo vous en représentera euh, comment euh, vous pouvez euh, activer ou désactiver ce dénouement partiel sur l'ensemble de vos comptes. Chose importante aussi sur lequel on voudrait réinsister sur euh, ces principes de dénouement partiel, pour que le dénouement partiel soit activé, il faut que l'ensemble de la chaîne euh, soit aligné. C'est-à-dire qu'il faut que vous, en tant que client, vous autorisiez le dénouement partiel, il faut que le marché euh, le, le, le gère et il faut que votre contrepartie également ait indiqué qu'elle était, euh, qu était euh, en ligne pour faire du dénouement partiel. Si l'un de ces trois niveaux euh, n'est pas opérant, le dénouement partiel n'opère pas. Donc c'est vraiment important, euh, Alors si, si vous souhaitez en tout cas réduire votre risque de, de, de pénalité importante, si vous avez des grosses trades, d'autoriser ce dénouement partiel. Mais ça ne garantit pas qu'il sera euh, euh, opérant, puisqu'il faut que l'ensemble de la chaîne soit, soit paramétré pour autoriser le dénouement partiel. Et on sait que certains CSD euh, ne, ne sont pas en mesure, certains marchés ne sont pas en mesure, dès le début de la discipline de règlement en livraison, de, de faire du, du dénouement partiel. Euh, L'autre service donc en termes de prévention que l'on envisage de mettre en place concerne des, des alertes de risque de pénalité et de risque de buy-in. Sachant que, comme le disait Sylvie tout à l'heure, sur le buy-in, euh, on va attendre les, les, les précisions du marché. Et cette fonctionnalité donc de, de reporting d'alerte de risque de pénalité, on envisage de l'activer fin du Q1, début du Q2 2022. Je passe maintenant sur les aspects euh, gestion et, et, et monitoring, euh, sur les aspects reporting. Donc là, là, je vais vous présenter donc les deux choses, hein, ce que je vous disais, celles qui sont liées au process quotidien ou au process mensuel. Si je pars hein, sur le process quotidien, euh, donc l'objectif là, c'est de vous informer de vos pénalités. Donc pour vous informer de vos pénalités, il y a différents médias qui ont été pré prévus. Le média par défaut, c'est la possibilité de consulter vos pénalités dans HG market dans le module Custody Solution. Et on va vous présenter les écrans. Juste après. Encore une fois, on insiste sur le fait que finalement, on est exactement, on met en termes de dispositifs d'information exactement la même chose que ce qu'on a sur le règlement livraison, puisque euh, la pénalité n'est que la suite logique du règlement livraison. Donc, vous allez retrouver exactement les mêmes médias de communication. Et donc, le reporting par défaut se fait dans SG Market, dans le module custody solution dans lequel vous pourrez voir vos pénalités dans des dashboards et vous pourrez faire des exports de vos de vos pénalités. Après, il y a des reportings qui sont euh, à souscrire. Donc, l'autre reporting, c'est soit par Swift, soit par euh, ce qu'on appelle fichier. Donc, pour le reporting par, euh, par Swift, bah, il, il vous suffit d'informer euh, vos, vos contacts usuels pour dire « je souhaite recevoir le, le, le daily MT537 », donc le reporting quotidien de MT537 de pénalité, et le reporting mensuel de MT537. Pareil, Pascal vous présentera à la fin euh, les options pour pouvoir souscrire à ces reportings. Et enfin, le, le, dernier, euh, le dernier mode de communication, c'est le, le mode fichier. Pareil, donc vous pouvez souscrire, et ça, ce paramétrage, il est à votre main, dans le module de reporting de, de SG Market et on va vous présenter les écrans pour vous montrer comment vous pouvez paramétrer le paramétrage, euh, le paramétrage euh, de, ces, de ces reporting fichiers. Donc ces deux derniers reporting, hein, contrairement euh, à SG Market qui est ce qu'on appelle en mode, euh, en mode pool, c'est-à-dire que c'est vous qui devez vous connecter pour aller récupérer l'information. Les deux autres reporting, donc le Swift et le File Report, sont en mode push, c'est-à-dire qu'on les on les pousse jusqu'à chez vous. Euh, voilà, ça c'était sur les aspects reporting. Maintenant sur les aspects paiement, donc qui sont liés au, à l'aspect euh, mensuel. Donc là, euh, le comportement par défaut sur les paiements, et on y reviendra aussi pendant la, la partie paramétrage, c'est qu'on affectera les pénalités, si vous ne faites pas un choix particulier, sur le compte cash lié au compte titre de la transaction. Et, euh, et, et après aussi sur le paiement, vous avez aussi la possibilité de choisir euh, le compte sur lequel vous voulez impacter les pénalités et si vous voulez voir appliquer une standing de change sur ces pénalités. Mais Pascal réexpliquera ça également en détail. Je vous propose maintenant de passer sur la partie euh, détail donc de SG Market et puis les, les différents flux. Donc pour le reporting des pénalités dans SG Market, on a rajouté un nouveau menu qui s'appelle CSDR Penalties qui vous permet d'accéder euh, à vos pénalités. Aujourd'hui, on a, on a fait un module dédié, on, on va le placer après dans le module Securities. Donc, euh, vous aurez dans Securities un sous-menu qui s'appelle CSDR Penalties qui vous permettra de voir vos pénalités CSDR. Quand vous cliquez sur ce menu CSDR Penalties, vous arrivez sur un, éclan, un écran qu'on appelle donc, liste des pénalités sur lequel vous retrouvez les informations des pénalités. Donc ces écrans, ils ont été construits euh, pour restituer les mêmes informations que ce qu'il y a dans les MT537 qu'on reçoit du marché, donc sur la partie qui est à gauche, là, ici. Donc on retrouve la référence de la pénalité, le montant de la pénalité signée, la devise de la pénalité, la date de la pénalité et le statut de la pénalité tel que l'on a reçu. Donc il y a deux types de statuts. il y a le statut actif et RIMO. RIMO, quand euh, finalement la pénalité a été annulée euh, côté marché. Euh, et puis après, donc, la partie qui est à droite, que sont toutes les informations relatives euh, à, à, à, au client ou à l'instruction. Donc on va venir compléter avec vos références d'instruction, la référence interne chez GSS, le, le compte titre associé, le compte cash associé, et puis les informations liées à la transaction, donc le dépositaire, la contrepartie, le type de pénalité, si c'est une settlement fail pénalité, donc une pénalité de, de défaut d'énouement, ou une late matching fail penalties, qui est une pénalité de défaut d'appariement. On retrouve la raison quand elle est indiquée et puis la référence marché. Euh, chose importante aussi sur laquelle on insiste, toutes les informations qu'on restitue sur les pénalités sont les informations qu'on reçoit. Donc SGSS ne procède pas à des recalculs euh, de pénalités, on prend les informations telles qu'elles sont reçues du marché. Donc ce qui peut du coup, des fois, à amener des limitations, notamment sur les LMFP, euh, on n'a pas forcément le détail des calculs des LMFP. On va voir un écran juste après. Euh, si, si on a une LMFP de 7 jours, euh, on a constaté durant le dry run là, que des fois, on n'avait pas l'ensemble du détail des 7 jours. Et donc là-dessus, euh, ce qui est important de, de, de, de bien avoir en tête, c'est que la GSS restitue ce qu'il reçoit. Et si on n'a pas l'information de l'ensemble des 7 jours, et dans le qu'on n'opère pas de calcul, on comprend les informations telles que reçues du marché, on ne pourra restituer que les 5 jours qu'on a reçus. Donc, le principe, après, c'est que vous avez cette, cet écran de, de liste et vous pouvez zoomer sur une pénalité en cliquant sur le petit plus. Quand on clique sur le petit plus, ça nous donne des informations complémentaires. En haut de l'écran, on va retrouver la référence de la pénalité et le montant de la pénalité. Et puis, euh, un certain nombre d'informations complémentaires relatives à l'instruction et à la pénalité. La partie, une, une, une ligne de temps expliquant euh, l'enchaînement de, de, de, de, de l'instruction, quand on a les informations, hein, bien sûr, donc à quelle date on l'a reçue et à quelle date euh, était l'ISD, la, la date de dénouement théorique, et puis les deux informations relatives à l'instruction. Et sur la partie droite, pénalité, là, c'est toutes les informations qui étaient dans le SWIFT et qu'on a reçues euh, du, du marché. Vous allez retrouver les autres les informations qu'on avait déjà sur l'écran de liste, la contrepartie, euh, le dépositaire. Euh, et donc après, donc on a les informations du client, le, donc le média de connexion, euh, et puis les informations liées au, au compte du client, les informations de calcul et les informations de l'instruction. Et sur les informations de calcul, comme je vous le disais juste avant, ça c'est un exemple de LMFP, donc, avec, on, donc on a 1, 2, 3, 6, 7 décembre, les informations avec le détail du calcul de, de la LMFP. Ensuite, si vous cliquez sur « Other market reference », vous avez des informations complémentaires, euh, telles qu'on les a reçues du marché sur les, les, les références. Donc ça, c'était sur la partie euh, écran liste et écran détail. Comme je vous le disais aussi précédemment, vous avez la possibilité de faire un export. L'export euh, correspond euh, à l'ensemble des données que vous avez euh, à ce niveau-là euh, de l'écran de liste et qui vous est restituée sous forme de, de Excel. Euh, on, a, on a une demande euh, récurrente, pardon. Euh, on a rajouté depuis notre première version le, le libellé du client euh, pour pouvoir faciliter euh, l'identification des, des, des, des libellés des comptes titres. Et il y a une demande qui est récurrente, qui est en cours, mais par contre, je ne peux pas vous donner encore la date de, de delivery pour rajouter l'isine sur ces écrans, pour faciliter euh, vos recherches et votre exploitation. Euh, ce que je voulais vous montrer après c'est le type de graphique que vous pouvez faire sur la base de l'export, vous pouvez faire des balances totales débit crédit, vous pouvez avoir un nombre euh, moyen de pénalités par jour et comme je vous le disais, ça c'est un, un, un... Un exemple qu'on a produit sur la base du dry run, c'est de vous produire, les, les, vous pouvez produire localement euh, les reportings de, de, de crédit et de débit. Et donc là, c'est pour ça que je, je l'avais mis dans cette présentation, là c'est de vous montrer qu'à chaque fois, ce qu'on a constaté, c'est que le crédit est légèrement supérieur au débit et que ça suit euh, les mêmes tendances. On a rarement des accidents. Après, il faut, faut voir au cas par cas, mais globalement, c'est qu ce qu'on a constaté sur l'ensemble de nos clients. Le point suivant, c'était de vous montrer, euh, Donc, on a, là on a parlé du process quotidien et du suivi des pénalités, et c'est de vous parler du process mensuel avec le global cash view. Donc dans SG Market, on, on a créé un écran qui vous permet de suivre euh, le, le, la projection cash de vos pénalités. Donc l'avantage par rapport au, au reporting en mode push, le MT537, c'est que celui-là, il n'est pas euh, assujetti au calendrier du 14e et du 17e jour. Donc ça vous permet... Euh, durant le mois, sans attendre le 14e jour du mois suivant, d'avoir euh, au jour le jour finalement une projection du montant de vos pénalités. Donc là, c'est en, en, on va dire à l'intérieur du mois. Je peux me connecter sur le Global Cash View et je vois que du coup, j'ai une balance de pénalités qui est de, de 3570,61 euros et qui est composé de 51 pénalités. Et après, je peux voir du coup le détail qui compose ces pénalités. Donc l'avantage, je, je redis, hein, c'est que euh, ça vous permet finalement de ne pas attendre forcément le 14e jour ouvré du mois suivant pour avoir votre, votre, votre, votre statement, votre relevé euh, des pénalités. Mais durant le mois, vous pouvez suivre euh, la projection cash de vos pénalités. Hop, pardon. Donc ça, ça, ça vous donne le, le type d'export que vous avez quand vous regardez la projection cache. Le, la partie suivante que je, dont je voulais vous présenter, c'est le, le report, le file report, donc le, fich, le mode fichier. Et comment souscrire au, au mode fichier euh, pour recevoir les, les, les pénalités en format CSV, XLS ou PDF. Donc, vous avez un module euh, que vous connaissez peut-être déjà dans SG Market qui s'appelle Schedule Report, dans lequel vous pouvez bah, paramétrer l'ensemble de vos reports. Alors, aujourd'hui, il y en a qui existent déjà sur euh, tout ce qui est euh, règlement livraison, taxes, corporate action ou, ou OST. Eh bien, on a rajouté deux nouveau, de nouveaux rapports dans, cette, dans ces reports qui vous permettent de souscrire donc aux pénalités quotidiennes et aux pénalités mensuelles. Donc, il vous faut vous connecter dans Schedule Report, Schedule Report Configuration, cliquez sur « New » pour pouvoir du coup, paramétrer ces deux nouveaux reports que sont le CSDR Daily Report et le CSDR Monthly Report. Euh, sur ce CSDR Daily Report, euh, alors vous le verrez après dans, dans un slide, notre, notre préconisation est de l'activer euh, à 18h. Ce qui est important de savoir, c'est que le mode fichier il est en mode incrémental, alors que le mode euh, Swift est en mode Delta. Donc Pour le mode Swift, il y a trois vacations qui sont prévues aujourd'hui, 14h, heures, 16h heures et 23h. Et on vous expliquera pourquoi juste après, euh, elles suivent ce tempo-là. Et pour le mode euh, pour le mode Swift, c'est 14h, 16h, euh, 23h. Et pour le mode fichier, vous pouvez en paramétrer plusieurs par jour. Notre conseil, c'est de plutôt en paramétrer un seul à 18h. Parce qu'à 18h, euh, vous aurez à peu près 80% des pénalités de votre, de votre journée. Euh, qui, seront, qui seront envoyés. Donc ce que je disais aussi, la différence entre le mode incrémental et le mode delta, donc le mode delta sur le Swift, c'est que si par exemple à 14h, vous avez reçu euh, une pénalité euh, 1, 2, 3, 4 et à 15h, euh, 5, 6, 7, 8, et eh bien à 14h, vous recevrez 1, 2, 3, 4 et à 16h, 5, 6, 7, 8. Alors que si vous faites la même chose euh, en, en file report, à 14h, vous recevrez 1, 2, 3, 4. Et si vous en mettez un à 16 h vous recevrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous ce qui veut dire qu'en file report, vous recevrez l'intégralité à chaque vacation, alors qu'en mode suite, vous ne recevrez que le delta. Et c'est pour ça qu'on conseille plutôt de n'en faire qu'un seul sur le daily euh, pour pouvoir bah, faciliter en gros le traitement. Information importante aussi euh, sur le paramétrage. Le paramétrage hop là, pardon, des daily reports et des monthly reports en mode fichier se fait compte par compte. Donc on doit paramétrer compte par compte les, euh, les reports. Après, bon, bah, vous verrez, hein, c'est la possibilité de mettre euh, des, des, un titre de mail particulier et puis un contenu particulier pour le, le message qui accompagne l'envoi du fichier. Et donc, comme je le disais précédemment, trois, trois types de fichiers, soit CSV, soit XLS, soit PDF. Euh, après, je voulais vous montrer du coup le type d'information que vous recevrez. Donc, si vous avez un report, vous recevrez un message avec un lien qui vous permet d'aller récupérer le report. Et si vous n'avez pas de report, vous recevrez un mail qui vous dit qu'il n'y a pas de report, Voilà, que le report est, est vide. Je vous montre un exemple du coup, de ce que donne ce report. Donc Vous retrouvez hein, peu ou prou les mêmes informations qu'il y a dans, dans l'écran, Donc avec les dates, les caractéristiques euh, des instructions et des pénalités, euh, les références des pénalités, le type de pénalité et les montants des pénalités qui vous permet donc du coup bah, d'exploiter euh, ces, ces données de manière euh, ad hoc. Le dernier point que, sur lequel on voulait euh, partager, c'était euh, justement pour vous expliquer pourquoi on, on recommande de l'en faire un qu'à 18 h c'est que euh, nous, on reçoit du marché tout au long de la journée les pénalités. Donc ça, c'est quelques exemples. Et on vous a mis un autre focus là que sur des, les données qu'on a pu constater entre le 20 décembre et le, et le 6 janvier. Vous voyez que de, du marché donc là c'est sur le dry run, hein. on reçoit des, des, des pénalités tout au long de la journée. Euh, et donc, euh, si, euh, sur ce qu'on a constaté, on voit qu'il y a à peu près 80% des pénalités qui sont à 18 h euh, Et pour être complètement transparent, on, on réfléchit à voir si euh, on déplace la, la vacation de, de 23 h à 18 h ou si on en rajoute une quatrième pour envoyer euh, en SUS 14 h 16 h 18 h 23 h euh, pour que vous ayez le, bah des, des, des vacations intermédiaires. Donc ça, ça euh, c'est à l'étude aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui est le plus, euh, le plus efficace en termes de restitution de, de pénalités. Euh, dernière chose qu'on voulait vous présenter, c'est que dans, le, dans les écrans, euh, si vous êtes familier avec AG Market, il y a une fonction d'aide en ligne, donc le petit point d'interrogation que vous avez sur les écrans. Donc on, on a développé là pour le module CSDR, euh, une aide en ligne euh, dans laquelle vous retrouvez les, les questions qu'on qu avait déjà diffusées par le QNA. Vous retrouverez euh, une vidéo avec un tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne le module et puis tout un, tout un tas d'informations, notamment les, les liens vers le, le framework de l'Exda et vers le Q&A de, de l'ESMA. Euh, et puis, bon, toutes les questions que nous, on a, on a considérées comme importantes pour bien comprendre euh, la gestion des pénalités de CSDR. Là, après, je, je passe ces exemples-là, mais c'était pour vous montrer donc, une restitution de, de trois pénalités euh, dans les G-Market versus ce qu'on reçoit dans un Swift. Ça, c'était pour vous faire un focus euh, par rapport au dry run. Donc, l'information qu'on qu on passe maintenant, c'est qu'on peut considérer que le dry run euh, est... Euh, est au niveau de la production qu'on aura au 1er février, enfin presque, ben, par exemple, il y a la Hongrie qui doit encore faire son dry run entre le 24, sept... entre le 24 janvier et le 31 janvier, mais euh, entre le webinaire qu'on a fait à mi-décembre et celui qu'on a fait là au 7 janvier, euh, les... ben, par exemple, nous, côté GSS, on, on a enfin pu recevoir les pénalités d'Euroclear Bank depuis le 6 janvier. Donc, euh, là, que... le message qu'on passe, en fait, c'est que, même si le dry run a commencé officiellement depuis le 13 septembre 2021, pour nous il a été opérant en différentes phases. Il y a eu une première phase début octobre puis une autre début novembre qui est le moment où, où Isis a pu nous envoyer des pénalités. Et puis donc la dernière phase qui était importante pour nous c'était la, la, la connexion avec Bank, qui a pu avoir lieu à partir du 6, septembre, du 6 janvier. Pardon. Donc Ce qu'on voit entre mi-décembre et aujourd'hui c'est qu'on a un certain nombre de marchés qui sont passés au vert. Il reste deux petits sujets, mais globalement, l'ensemble des, des, des CSD maintenant sont, sont connectés ou, ou on passe d'être connecté au dry run. Et donc, on, on conseille à nos clients de, de maintenant commencer à regarder les pénalités. Et à, et à surtout faire les paramétrages pour commencer à recevoir les pénalités, à se familiariser aussi bien en termes de format euh, et aussi en termes de, de traitement fonctionnel, de, de traitement opérationnel de cette gestion des pénalités. Donc, il reste qu'un jours d'ici le 1er février. Donc, vraiment, c'est d'aller commencer à regarder dans SG Market si, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous allez utiliser les SWIFT, bah de, de, de bien faire les paramétrages pour recevoir les, les SWIFT MT537. Euh, je vais passer la main maintenant euh, à Pascal Bilbo pour, pour rappeler les principes de paramétrage sur le dénouement partiel, le reporting et, euh, et, et la comptabilisation des pénalités. Pascal, si tu veux prendre la main. Bonjour à tous. Euh, donc Pascal Bilbeau, donc je suis l'un des Client service manager chez FGSS France. Euh, donc dès l'envoi des premières communications détaillées euh, concernant CSDR, euh, donc là on est en juillet de l'année dernière, euh, donc chaque client service manager a contacté ses clients euh, et leur a adressé donc, ce fichier euh, pour euh, paramétrer chaque compte-titre avec les options donc, CSDR proposées par SGSS et ce dès euh, le, le lancement du, du dry run. Euh, donc ce, ce fichier Excel est composé de trois onglets euh, principaux. Le premier, donc euh, la, la fiche euh, descriptive du, du client avec euh, ses comptes-titres. Euh, le deuxième onglet, euh, donc règles génériques, euh, on va définir donc, les règles euh, pour ces comptes-titres qu'on enseignera donc, là, dans le premier onglet euh, en termes de dénouement partiel, en termes de euh, reporting SWIFT ou euh, euh, donc, CSV, comme l'a expliqué. Euh, Arnaud euh, au travers de, de SG Market et puis aussi et surtout donc, euh, pour euh, effectuer la comptabilisation donc, des pénalités euh, sur, sur vos comptes. Donc le premier onglet, euh, l'identité du client, euh, les comptes titres euh, concernés. Dans le deuxième onglet, Montrer le deuxième onglet, Arnaud. Merci beaucoup. Donc, vous avez donc en haut du, du, du tableau donc, des exemples euh, de euh, configuration et de paramétrage possible. Et donc, euh, on a demandé donc à nos, à nos clients euh, de renseigner la ligne 25 avec euh, donc, les choix en, conseil, en matière de, de dénouement partiel, euh, reporting et puis imputation euh, des pénalités. Alors, comme l'a indiqué euh, Arnaud, donc, euh, bon, ce, ce fichier, nous avons commencé à l'envoyer à nos clients donc, en, en juillet, euh, mais pour autant, nous avons activé euh, donc, tous, les, tous les comptes de nos clients euh, dès le 4 octobre en ce qui concerne le, le dénouement partiel. Donc, tous les comptes ont été activés en dénouement partiel dès le 4 octobre, sauf pour les clients qui nous avaient fait un retour au préalable pour nous demander de reporter euh, l'activation du dénouement partiel. Euh, donc ça, c'est la, euh, la première information qui était importante dans, dans, ce, dans ce fichier. Donc la deuxième euh, concerne donc, les, euh, les reporting euh, possibles et proposés par AGSS. Donc euh, on est colonne D, C et D. Et donc euh, vous avez euh, donc, la possibilité euh, de nous demander l'envoi de MT537, euh, donc, quotidien, mensuel, euh, euh, ou l'un ou l'autre. Et puis euh, donc euh, le format CSV, c'est un paramétrage que vous devez faire euh, dans, dans les g Market par compte titre euh, pour euh, donc recevoir euh, par email euh, un reporting, encore une fois quotidien, mensuel ou les deux. Euh, enfin donc, euh, colonne, euh, donc colonne F, euh, les quatre options possibles. En matière d'imputation de, des pénalités. Donc la première par défaut et euh, si vous n'avez pas répondu à, à ce, ce, euh, cette, cette demande de complétude du, du, du fichier, euh, par défaut euh, vous serez les pénalités seront imputées au compte espèce associé au compte titre dans la devise de la transaction. Donc si vous avez une transaction en dollars et un compte en dollars, euh, la pénalité sera appuyée sur votre compte en dollars associé à votre compte titre et ce pour tous les comptes titres euh, que vous avez en, en portefeuille. La deuxième option proposée par SGSS euh, consiste à euh, effectuer donc une opération de, de change euh, des pénalités euh, de la devise de transaction. Donc, vous pouvez décider. Euh, de nous demander une conversion en, dans la devise de référence du fonds, en euros, ou même dans une autre devise, telle, telle que le dollar, si vous avez encore une fois plusieurs euh, devises euh, ouvertes en portefeuille. Donc ça, c'est la deuxième option. Et donc, on est toujours sur le, euh, les comptes espèces ou le compte espèce associé au compte titre, euh, à votre compte titre. La troisième option possible, c'est de définir et de nous indiquer euh, sur quel compte euh, en particulier, vous souhaiteriez euh, donc euh, centraliser euh, toutes les pénalités. Euh, typiquement euh, le compte, euh, compte titre et le compte espèce associés euh, de la société de gestion. Euh, donc là, vous nous indiquez que euh, dans le, la troisième option, toutes les, euh, les pénalités de l'ensemble de vos comptes titres seront imputées sur le compte espèce, alors là encore une fois, dans la troisième option, on est sur une conversion dans une devise de, de référence, euh, donc sur le compte euro euh, de votre compte société de gestion. Et puis la quatrième option, c'est de centraliser donc, toutes les pénalités, euh, mais de les conserver, stabiliser toutes les pénalités sur un, un compte unique, et, mais de les conserver dans la devise de la transaction. Voilà. Euh, donc là, cet onglet règle, règle générique euh, vaut pour tous les comptes-titres que vous aurez renseignés dans le premier onglet. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, donc dans le troisième onglet, définir une règle euh, spécifique, particulière. Donc Vous pouvez décider, si vous avez 10 comptes-titres, euh, de définir une règle euh, générique pour 9 comptes-titres. Et puis dans le troisième onglet, de définir donc, une règle particulière pour un compte-titre. Euh, donc, euh, disons que vous avez euh, souhaité que nous euh, fassions euh, une conversion en euros pour euh, neuf de vos comptes euh, titres, et dans le, pour le dixième, eh bien, vous souhaitez que euh, les pénalités restent dans la devise de la transaction. Donc, ça, c'était le troisième onglet Et vous avez exactement les mêmes euh, options que montre. Donc, ligne 25, mêmes options vous a montré Arnaud dans l'onglet règles génériques. Voilà, donc euh, beaucoup de nos clients nous ont répondu. Euh, il n'est pas encore trop tard, de toute façon, pour configurer euh, ne serait-ce que les, les imputations des pénalités. Euh, le dénouement partiel, ça a été activé, sauf pour certains clients. Et puis, donc en, en termes de reporting, là encore, vous avez jusqu'à la fin du mois pour nous indiquer votre choix. Si vous souhaitez que l'on configure des messages SWIFT de type MT537. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Pascal. Du coup, on va passer à la séquence de questions. Jean-Christophe, j'ai si, vu qu'il y avait pas mal de questions, donc tant mieux, c'est très bien. on va pouvoir On va prendre le, le dernier quart d'heure pour pouvoir y répondre. Alors, les premières questions sont euh, notamment sur euh, quand est-ce que les pénalités sont calculées, donc matchées. Et je pense aussi, donc, euh, Sylvie, est ce que tu peux répondre, et aussi en répondant aussi à la question sur les pénalités à zéro. Donc, euh... Euh, oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que CSDR impose le, le matching des, des transactions, enfin des instructions plutôt, excusez-moi. Le matching des instructions, ça devient une, une obligation pour, pour les CSD. Il n'y a que très, très peu de cas où, les, où une instruction serait, serait dénouée sans être passée par, par l'étape matching. Donc, euh, ça c'est quand même le, le point de base. Maintenant, effectivement, ce que, ce que dit CSDR, c'est que les pénalités ne s'appliquent que sur des instructions qui sont matchées, dans la mesure où le matching est rendu obligatoire. C'est-à-dire, grosso modo, pour la, pour la, la vie courante, le, le D2D, une instruction qui n'est pas matchée tant, ne sera pas pénalisée. Euh, en rev... Prenons, prenons un exemple, hein, j'envoie euh, aujourd'hui euh, enfin, aujourd une instruction euh, qui, qui reste sans être, sans être matchée. Euh, bon, le, le dénouement, enfin bon, excusez-moi, on a passé la date, la date de dénouement, elle n'est elle toujours pas pénalisée. Elle ne, elle, elle ne rentrera dans un circuit de pénalisation que si elle est matchée, c'est-à-dire si ma contrepartie in fine se, se présente face à moi, et, et à ce moment-là, effectivement, il y aura application de pénalités, et c'est les fameuses « late matching fails penalties qui » sont, qui sont en jeu. Et, et, et en l'occurrence, ces pénalités sont payées par ma contrepartie, qui sera celle qui, qui sera venue en, en dernier et, et qui aura, euh, parce qu'elle s'est présentée tard, tardivement, empêché un dénouement en, en bonne date. Donc, pas de, pas de pénalité tant que ce n'est pas dénoué. C'est-à-dire qu'effectivement, si moi, j'envoie en, une instruction et qu'elle elle traîne comme ça, parce que finalement, le, le dénouement ne se fait pas via cette instruction-là, euh, elle, elle restera sans, sans, sans pénalisation. Sur, sur la partie pénalité à zéro, alors en fait, euh, les, les, les pénalités se règlent en euros ou dans, une, ou dans une autre devise, mais la plupart des devises, elles fonctionnent au mieux avec le, des, des centimes. Et il s'avère, parce que le, selon les... Les pour, selon l'instruction, la partie qui est en pénalité, les formules et les prix, etc., on peut avoir des pénalités qui, qui finalement sont en dessous du centime d'euros. Et, et, et donc, quand on fait un arrondi au centime, et bien la pénalité vaut zéro. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une, une pénalité, qu'il n'y a pas eu un suspens, mais dans la bah voilà, il n'y a rien à, rien à rien à payer et rien à recevoir. Oui, juste pour petit rappel, en fin fait, de compte, les pénalités sont calculées sur cinq décimales. Mais le montant final est communiqué sur deux, donc c'est pour ça qu'on se retrouve mmh. avec des pénalités à zéro. Donc on l'a constaté aussi qu'on recevait des pénalités à zéro, mais donc on, on, comme tout le principe, on diffuse l'information jusqu'au clients. Euh, une autre question sur les dénouements euh, partiels. Euh, bah, je, je vais répondre parce que euh, savoir en cas de crosse, notamment si votre si la place de, si votre contrepartie n'est pas le même lieu de d'épôt que vous de compte quand vous faites une opération avec un cross, ce qui va être appliqué, c'est là il faut répondre à quatre conditions, c'est que vous autorisez le dénouement partiel, le dépôt où vous serez autorisé le dénouement partiel, votre contrepartie autorise le dénouement partiel, et la place de règlement de votre contrepartie autorise le dénouement partiel. Il faut vraiment que les quatre l'autorisent pour que le dénouement partiel soit activé. Mais donc, si les quatre l'autorisent, le dénom partiel sera, sera effectué, même si vous faites un, une opération de cross-settlement entre deux places de règlement livraison. Euh, une autre Alors, une question pour, euh, pour Sylvie aussi. C'est une question qu'on a assez souvent, qui euh, euh, concerne les imputations des pénalités pour le, dans le cas des fonds. Et je pense que la question qui suit aussi sur les débits sur un compte et les crédits sur un autre, c'est aussi un sujet que, que tu connais. Donc, je pense que ça aide à la même explication. Donc, je te laisse okay. prendre la main. Donc, je, je reprends. Euh, juste par rapport à la, la question, moi, ce, ce, que je vais, ce, dont je vais, ce que je vais présenter, c'est la, la, la position de la place ou la non-position de la place. Puisque la, la question était un petit peu par rapport aux clients des GSS. Moi, je, je me situe à à un niveau un petit peu différent. Euh, la, la question de qui, qui prend en charge les pénalités entre l'asset manager et l'asset honneur, et, et en particulier quand l'asset honneur est un fond, euh, mais pas que d'ailleurs, euh, c'était un sujet qui, qui a été ouvert il y a très très longtemps au niveau de la place de Paris, par les, par les, les conservateurs. Euh, on a essayé d'obtenir une, une réponse de l'association de, de l'AFG, de de, de la hein, qui représente les asset managers, parce que, c'est clairement pas un conservateur de, de décider euh, si ça doit aller à droite ou à gauche. En revanche, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on doit, qu doit faire. Et il faut, c'était surtout ça le, le point important pour, pour nous, et il faut que, le, que le, le raisonnement puisse être industrialisé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être amené. Euh, en, en fonction du, du client, enfin, de l'asset manager, du fonds, de, éventuellement du marché concerné, de, du contrat, euh, etc., décider que ça doit aller plutôt sur le compte de l'asset manager ou sur le compte du, du fonds. Il faut qu'il y ait une, une règle qui soit, euh, qui soit, euh, enfin, qui soit implémentable euh, techniquement parlant. Donc Aujourd'hui, le, le deux ans ou trois ans après, le débat est toujours sur, sur la table. Euh, je ne, même au niveau AFG, je ne crois pas qu'il y ait une, une décision unanime sur euh, une affectation ou une autre. Euh, clairement, quand on commence à regarder entre, entre pays, on a un peu. Enfin, je ne dis pas qu'on a toutes les solutions parce que bon, finalement, il n'y a quand même que deux choix, mais, mais on a un, un différent, différents cas de figure. Donc, euh, il n'y a, a pas… Il n'y a, a pas de, de position unique sur, sur cette, cette affectation. Le, et, et, et après, effectivement, sur des éventuelles régularisations entre le, le fonds et, et, et l'asset manager. Euh, donc je, je, Techniquement, mais là, ce sera, ce sera plutôt à Arnaud ou à Jean-Christophe ou à Pascal de, de le préciser. Mais on, nous, on permet deux possibilités, enfin les deux possibilités euh, techniquement. Euh, sur, euh, effectivement, je suis contente que, le, que la question ait été posée sur l'aspect le, les crédits d'un côté et les débits de l'autre. Euh, et, et parce que je, je, je me profite, et désolée pour ceux qui m'ont déjà entendu le, le raconter maintes et maintes fois dans des groupes de travail, je, je, je profite de l'occasion pour rappeler que même, même si, enfin, quand on parle de pénalité euh, créditrice ou débitrice, je, je pense qu'il faut, il faut vraiment parler plutôt de net débiteur ou net créditeur. Et, et, et parce que sincèrement, et ça, ça n'engage que moi, donc je comprendrais si quelqu'un me dit que j'ai complètement tort, mais dire que euh, selon que la pénalité unitaire, elle est, elle est créditrice ou elle est débitrice, elle part chez le fonds ou chez l'asset manager, c'est euh, mal, mal voir le, le, la façon dont le système de pénalité a été conçu. Alors effectivement, les pénalités s'appliquent unitairement, instruction par instruction, parce que, parce que euh, en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est assez, assez basique, et assez, enfin, assez basique pour être mis en place facilement. En revanche, euh, les régulateurs et, et euh, les législateurs ont tout de suite compris qu'il n'y a pas des dénouements. Il euh, n'y a, a pas, euh, a pas des, des dénouements qui sont euh, tout seuls dans un coin et que si moi je dois recevoir des titres c'est peut-être parce que je dois les relivrer. Et, euh, et, et donc, le système de pénalité fait que, enfin, essaye de ne pénaliser que le vrai défaillant, et pas ceux qui sont au milieu d'une chaîne et qui, sont, euh, qui, qui se, se retrouvent défaillants de le fait, du fait de la défaillance d'un autre. Et c'est pour ça qu'une que pénalité qui est calculée est redonnée à la contrepartie qui est en face du défaillant. C'est ce que l'ESMA l'a bien écrit dans ses, dans ses textes. Il y a un principe, une volonté d'immuniser les non-vrais les enfin les non, les non défaillants. Alors, quand, quand, le, quand le client qui est derrière le participant au CSD est, est unique, euh, enfin, il n'y a, a, a pas deux, deux, deux entités différentes. C'est simple. Si, si moi, je, je suis le conservateur et que pour mon client, je devais recevoir des titres et les relivrer, je vais avoir une pénalité à payer et une pénalité que je vais recevoir, ça fait zéro et vis-à-vis -vis de mon client, je vais juste la former, mais ce sera terminé. Si maintenant on dit qu'au lieu d'avoir un client unique, j'ai un couple asset à asset manager, avec un fonds d'un côté et un asset manager de l'autre, si je dis que la, le crédit il est donné au fonds et le débit est, est supporté par l'asset la par le, par le, manager, je casse le principe d'immunisation qui est, qui est instauré dans le, dans le régime de pénalité. Et je, et, et je pense que la, la vraie vie du monde de l'asset management va un peu trouver des exemples assez simples. Moi, celui que je prends, c'est un fonds qui a prêté des titres et, et, et l'asset manager profite du retour des titres pour les vendre. Euh, donc, les, le, le, le prêteur l'emprunteur de titres, enfin le conservateur de l'emprunteur de titres ne rend pas les titres. Donc, le, le, le dépositaire ne les reçoit pas et ne peut pas livrer. Euh, C'est l'application de CSDR et des pénalités fait que pour le dépositaire il n'y a, a pas de pénalité il y a un plus et un moins qui s'annulent si maintenant le, le crédit parce que les titres n'ont pas été reçus est pris en charge par le fond enfin, et, et, et incorporé dans le fond et que l'asset manager prend plein pot la pénalité parce qu'il n'a pas pu livrer parce que les titres n'ont pas été livrés Bon, moi, je ne suis pas asset manager, mais je trouve ça un petit peu particulier et, et de, de s'auto-flageller, finalement, de considérer qu'on est auto, euh, auto pénaliser, alors qu'aux euh, yeux de CSDR, on n'est pas défaillant. Voilà, désolé pour cette diatribe, mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et donc, effectivement, quand on parle d'affecter à droite ou à gauche en fonction du sens, il faut parler des nets. Des, des, des, des, nets à, des nets à payer, des nets mensuels. Il faut avoir aussi en tête que dans les daily reporting, il y a, les, il y a aussi des nets bilatéraux. Donc, on parle bien de, de, de nets. Voilà. Je n'ai peut-être pas répondu complètement à la question, mais je voulais soulever ce, ce point de l'unitaire. Je vais réactiver mon micro, ce sera mieux. Euh, oui, donc on a une question sur les plateformes euh la forme Sigma, donc est utilisée pour le Luxembourg. Je pense qu'Arnaud, tu peux peut-être euh, apporter quelques précisions. Alors, je lis la question, je devais passer. Et à G-Market, alors, euh, a priori, comme ça, je, en fait, j'avoue, je, je ne sais pas répondre dans le détail. Je pense que non, en fait, pour, pour deux raisons. Euh, effectivement, la raison technique, c'est que euh, le module que se dit solution pointe sur euh, le référentiel City. Et pas sur Sigma. Après, je me pose la question de. Donc ça, c'est sur la forme, mais je me pose la question de fond de euh, du périmètre. Euh, à savoir, est-ce que ces activités-là sont vraiment euh, concernées par ces Alors, Je sais qu'on a des sujets en cours euh, pour être complètement transparent euh, avec Fundsettle euh, côté euh, côté Euroclear Bank, sur lequel on n'a aucune communication par rapport à la, à la communication des pénalités quotidiennes. Euh, donc, je, je me demande si si on n'est pas sur ce type d'activité de type ou peut-être un complément euh, si bon, Excuse-moi, du coup, je ne te, je, je te coupe non, mais... je, juste, juste, un, pas la parole. Effectivement, peut-être pas obligatoirement par rapport à la, à la question, parce que je ne suis pas spécialiste de, de, de, enfin de, de, de, de la façon dont ça fonctionne. Euh, mais peut-être, de, enfin, de rappels. Hein, le, le, le, il y a des pénalités dans la mesure où il y a un dénouement, un, un, dénou enfin, un non-dénouement total dans les livres d'un CSD. Donc, si, euh, si le, le dénouement est, est, dans, est opéré par un, un, un TIE, enfin, pour moi, le modèle TIE est en parallèle du modèle CSD. Si c'est un dénouement géré, désolé pour les termes, hein, je, vous, vous allez bien voir que je ne suis pas une spécialiste de, de, de ce modèle-là, mais si, si le dénouement ne se fait pas dans les livres d'un CSD, d'ailleurs, que ce soit un dénouement interne ou un dénouement dans un modèle équivalent à un modèle CSD, si, même s'il y a un suspens, il n'y a pas de pénalité. La pénalité, le point de départ, c'est une instruction qui est matchée, comme on disait tout à l'heure, et qui est en suspens de dénouement dans les livres d'un CSD. Et le deuxième, le, le deuxième point à avoir bien en tête, c'est que, le, surtout dans le monde des, des sur les, sur les souscriptions rachat euh, de parts de, part de fonds, c'est qu'au euh, niveau de l'instrument financier, il y a une condition qui est que l'instrument financier doit être admis à la négociation sur une trading venue ou à la compensation d'une CCP. Euh, donc, dans le monde des fonds, il y a quand même une partie euh, des codes ISIN rattachés à des, à des fonds qui, euh, qui ne sont, qui ne, qui ne sont euh, traités qu'en en, en pure primaire. Et quand je dis en pure primaire, c est, c est, c est, ça veut dire que, bien évidemment, ce ne sont, sont pas des ETF qui… qui qui font du secondaire comme, comme tout, toute action qui se respecte, même s'ils ne sont pas des actions, et, mais qui ne sont pas non plus euh, admis à des, à des solutions un peu alternatives de, de, de plateformes de négociation comme celle qui existe en, en France qui s'appelle EFS, qui est donc un, un, marché, un marché réglementé d'Euronext. De donc, les, les quadisines qui n'ont euh, euh, jamais vu de près ou de loin, surtout même de loin, un, un, un trading venue, ne sont pas pas dans le scope des instruments financiers à pénaliser ouais, merci pour ces précisions. du coup je, comme ça mais on, on va quand même contrôler le point pour moi deux raisons qu'effectivement on n'est pas dans le scope de, de, de, de city euh, donc on, on ramasserait pas ces, ces pénalités et deuxième question que je me pose c'est effectivement est ce qu'elles sont vraiment dans le scope de, de ces donc on, on prend le point et, euh, et, et on vous reviendra avec une, une réponse euh, euh, assurée est-ce qu'il y, est qu y a une autre question Alors j'en ai vu une au tout début, je pense, Jean-Christophe, qui était peut-être pour toi. Euh, alors oui, est-ce que les pénalités commencent à être calculées qu'une fois que la trade est matchée Alors juste là-dessus, peut-être, je ne sais pas, moi ou Sylvie. On a répondu déjà celle-là. Oui. Et... <rire> oui, bon, qu On a répondu, d'accord. Excusez-moi. Non, mais visiblement, j'ai pas été clair. Oui, mais bon, c'est une question qu'on a beaucoup en disant, dans ce cas-là, est-ce que je suis pénalisé Il faut toujours se rappeler, tant qu'il n'y a pas de matching, il n'y a pas de pénalité. Par contre, quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'on a souvent la question, euh, quand, notamment quand euh, vous envoyez des instructions rétroactives avec des dates dans le passé, en disant que bah, ça a généré une grosse pénalité, les clients nous disent bah, « ce n'est pas grave, j'annulerai l'instruction euh, ». Non. L'annulation d'une instruction n'entraîne pas l'annulation des pénalités qui lui sont liées. Lui les pénalités terme. sont calculées tous les jours, euh, et après, vivent leur vie indépendamment les unes des autres. Et donc, bah, tous les jours, le moteur va calculer des pénalités jusqu'à la fin de vie de l'instruction, soit parce que l'instruction va se dénouer, soit parce que l'instruction va être annulée. Mais en fin fait de compte, si vous annulez une instruction qui a reçu des pénalités, ça ne va pas annuler la, les pénalités qui lui sont associées. On n'a pas d'autres questions ah, très bien, on, est, on a une minute de, de retard, donc c'est pas mal. Euh, bah, S'il n'y a pas d'autres questions, euh, on, on va arrêter pour euh, cette session. Merci beaucoup de, de nous avoir suivis. Euh, nous vous souhaitons du coup une, une bonne journée, un, un bon démarrage CSDR et, euh, et on reste à votre disposition si vous avez besoin d'éléments complémentaires.